Alors on est ici pour demander le partage des richesses dans l'entreprise, euh, pour gagner un 13e mois. Alors euh, ça fait 4 ans qu'on mène une campagne sur le partage des richesses dans l'entreprise. Ça fait 4 ans que tous les 13 du mois, on a des actions particulières sur tous les sites de Navagroup en France. Et euh, ce qui a déclenché un petit peu le, le feu aux poudres, euh, il y a à peu près 6 mois qu'on prépare cette, cette action aujourd'hui au siège, c'est... Euh, une participation à hauteur de 13 euros pour l'ensemble des salariés et les quatre dirigeants qui eux se sont partagés en moyenne 28 000 euros chacun pour 400 cadres dirigeants. Donc ça a mis le feu aux poudres et on a voulu passer le braquet supérieur pour, euh, pour une mobilisation nationale aujourd'hui au siège. 13 oh mois, bah Bien sûr, l'entreprise a les moyens. Euh, on, on, on est une entreprise qui a, qui a de nombreux contrats pour, euh, pour le, la France, hein, qui, est, qui est pour, pour la CGT. La raison d'être de notre entreprise, on a des on a contrats sous-marins, -sous on a le futur porte-avions. L'entreprise a largement les moyens de, de partager les richesses. Nous, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'actuellement, certains de l'entreprise touchent à un 13e, un 14e, un 15e, voire des 16e et 17e mois en, en, sous forme de bonus. Euh, voilà, bah, partager un petit peu à l'ensemble des salariés, parce que qu'on soit soudeur ou mécanicien ou PDG, on travaille tous pour le, la même entreprise et on contribue tous à ces richesses. Oui, alors tous les, tous les 13 de chaque mois, depuis 4 ans, euh, on a des initiatives, des affiches, euh, des affiches, on va au contact des salariés, on fait du terrain dans les ateliers pour euh, expliquer pourquoi on veut un 13 e mois, expliquer comment on peut le financer. Pourquoi est-ce qu'on le réclame Et surtout faire comprendre que l'entreprise, la richesse de l'entreprise, c'est les personnels et c'est eux qui doivent aussi récupérer la richesse économique une fois qu'elle est produite. Je pense que dans la période actuelle, c'est important d'être à la fois présent pour amener tout notre soutien aux luttes engagées partout et aussi pour montrer la dynamique de mobilisation qu'il y a à l'intérieur des entreprises eux-mêmes et des syndicats CGT. Euh, dans le cadre de la mobilisation, entre autres, du 5 octobre. Et euh, la lutte ici euh, des, camarades, euh, des camarades de Nalval Group euh, correspond euh, complètement euh, dans la période. Une revendication sur le 13e mois à un moment où on parle beaucoup dans le débat médiatique et politique d'augmentation des salaires. Je pense que c'est euh, important de dynamiser toutes ces luttes jusqu'au 5 octobre. Donc aujourd'hui, on va aller rencontrer la direction, on va bien évidemment euh, ré ré réclamer l'ouverture d'une négo.